Bonjour à tous Bonjour à vous Eh bien Brigitte, aujourd'hui je te propose de voyager dans la Corée, en Corée, avec un magicien qui s'appelle Kimondo, qui m'a montré un merveilleux tour, mm -hmm. que je vais te présenter maintenant. Je vais commencer par mélanger les cartes, et je vais te demander dans un instant, si tu le souhaites, de me dire stop. Stop Stop ici ouais. Très bien Tu prends la carte, tu la montres à tout le monde, c'est fait Oui, ouais, c'est fait. D'accord. La carte te c'est hein. ça, c'est bon Ouais. D'accord, regarde, je prends la carte, je la perds. Ça, c'est quelque chose que tu connais euh, d'une manière euh, rituelle, parce que je le fais souvent, d'accord C'est la façon de perdre la carte, de la retrouver. Moi, ce que je te propose, c'est de faire quelque chose d'un peu original. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais remélanger, histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je te propose de quelque chose de très original, regarde. Je vais couper une partie face en l'air et une partie face en bas, et si tu regardes bien, tu as des cartes face en l'air et des cartes face en bas désormais. Bien sûr. Si je mélange, si je mélange comme ça, qu'est-ce qui se passe et bien, Tout simplement les amis, nous avons une part, des cartes qui se retrouvent face en l'air, des cartes qui se retrouvent face en bas et parfois des cartes qui sont face à face, face en bas, face à face. D'accord mm -hmm. On va plus loin, regarde, je vais te faire un petit mélange qui est assez difficile mais qui est, qui est très sympa. C'est vraiment pour bien mélanger les cartes. Donc là c'est très important de bien se concentrer. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal du tout, celui-là. Ça me paraît pas mal du tout. Et hop, voilà, pas mal, hein mmh. Et regarde. Là, je vais recouper encore une fois. Allez, remélanger encore une fois. Et là, ça me paraît pas mal. Brigitte, est-ce que c'est ta carte Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est ta carte Non. D'accord, super me voilà bien avancé. Donc ça prouve bien que euh, mes amis euh, et Brigitte, que mélanger les cartes face en l'air et face en bas, c'est, même pour un magicien, c'est difficile de re retrouver une carte. Mm -hmm. Mais à cela, j'ai mes amis et je vous les présente, les voici. Ah, oui. oui bon, c'est vrai qu'ils sont concentrés, hein. c'est ah, des, bah. des cartes en fait. Alors, regarde bien, ne regarde bien les cartes, parce mm -hmm. que dans un instant, je, je vais te montrer, les cartes que je vais te montrer, si tu les as, tu les as jamais vues, c'est la première ça, fois. Mmh. Regarde. Ouais, c'est un jeu de cartes. C'est ah ouais. un jeu de cartes qui. Il y a une partie qui est face en l'air, une partie qui est face en bas, oui. qui est un peu la représentation de ce qu'on vient de faire. Bien sûr. D'accord oui. Et regarde, il n'y en a pas qu'une, hein. il y en a vraiment. Euh... Ah je vois ça. Hein D'accord oui. Alors euh, ce que je te propose avec ces cartes, eh ben, c'est très simple. C'est de faire déjà de l'ordre, de remettre de l'ordre dans le jeu. Bien Et sûr. regarde bien, ne cligne pas des yeux. Je ne sais pas si on voit bien. Mais euh... déjà, les, y a toutes les cartes sont revenues face en bas. Ah oui, c'est magique. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Regarde, je suis juste en faisant ce mouvement. Une deuxième. Oh bah, en effet. Tu en veux 3-4 ah Eh bien, ouais. il, il suffit simplement de le demander. Ah yes. Yes ouais. Ok yeah. euh, Tout à l'heure, je te disais de, de remettre de l'or dans, dans, dans un jeu. Mm -hmm. T'as vu ce qui s'est passé là Oui. Ce qui serait formidable, c'est que si je faisais la, la même chose. Que toutes les cartes reviennent bah, dans, non, le même sens. Les cartes sont dans le même sens. Non, mais a, a, avouez, avouez, que là, c'est fort. Elles se sont tournées toutes seules. Ok. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans ce jeu, il y a ta carte, mais on ne sait pas. Il y a ta carte, mais on ne sait pas où elle est. Bien, euh, je te propose une dernière fois de faire une tentative, mais alors cette fois-ci, un truc euh, chaotique, mmh. c'est-à-dire avec cette carte-là. Ouais. Nous allons faire le petit mouvement. Très magique. D'accord. D'accord. Alors celle ci j'en ai plus besoin. Magique. Regarde bien. Oui. Le, mouvement, le mouvement magique que vous avez vu que, et que tu as vu, Brigitte. Et hein, bien sûr, bien sûr. Eh ben, dans un instant, ça te permet de voir qu'il ya une carte qui est face en l'air, une seule vrai. dans le jeu face en bas, et oui. c'est le 3 de pique. Non mais c'est. plus rien comprendre. Oui, oui. C'est le mien, la mienne. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ah ouais. Ah bah ben non, j'ai pas fini. On finit en beauté On finit, ah oui, je ne demande que ça. Là, c'est le jeu 52. Ouais. Mais si je tape comme ça contre le 3 de pique ouais. Regarde. Oh. Une seule carte est face en l'air. C'est le 3 grave, de pique. Bravo, c'est surprenant. Je m'y attendais pas du tout. Merci, Kimondo. Allez, ciao, les amis, et on vous donne rendez-vous à très très bientôt. Allez, ciao, ciao.